Bonjour, je m'appelle Julie Quentin, je suis enseignante en troisième année à l'école Simone Desjardins. Cette année, dans le cadre d'une expérimentation d'une nouvelle plateforme de prêt de livres numériques, j'ai eu la chance de collaborer avec différentes personnes pour bâtir un projet en lien avec la lecture. Donc, il y a eu un partenariat avec la bibliothécaire du Centre de service scolaire, avec une conseillère pédagogique disciplinaire ainsi qu'une conseillère pédagogique du récit.